Salut et bienvenue. Petit tuto question-réponse consacré à Inkscape, on va voir comment reproduire ou commencer à reproduire les plans d'un avion. Donc pour cela, on va télécharger le fichier source, donc document qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc dans Inkscape, on fait fichier, importer, je vais importer donc l'image que j'ai téléchargée, je vais ouvrir. Donc Inkscape m'a créé une nouvelle page aux dimensions de mon de mon document. Alors moi je vais faire une petite rotation de cet objet. Donc clic droit dessus, alors je vois que ça a été inversé, je vais faire un retournement vertical en appuyant sur V. Ou alors on peut cliquer, vous voyez là-dessus, retournement vertical. Je clique une autre fois sur mon objet, puis je vais faire une petite rotation en cliquant sur la flèche de rotation ici. Et en appuyant sur CTRL, je fais une rotation de 15 en 15. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ajuster mon document ici à mon objet en faisant CTRL-SHIFT-R. Vous voyez automatiquement, ça a ajusté ma page à mon objet. Et cette page là je vais la supprimer, donc je clique ici sur l'outil page, je clique sur cet objet et j'appuie ici sur la croix. Donc j'enregistre mon document, CTRL S, je vais enregistrer ça sur le bureau, je vais l'appeler avion par exemple, enregistrer. Donc je clique sur la molette pour zoomer et on va par exemple réaliser ici euh, cet objet là. Je vais faire apparaître la fenêtre objet, calque et objet, donc ici j'ai mon image, alors je vais la, la verrouiller et puis je vais l'appeler modèle. J'aime bien la glisser dans un calque, donc je vais cliquer sur mon image et la mettre dans mon calque voilà, ce calque 1, je vais l'appeler modèle. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. On va sélectionner ici l'outil courbe de Bézier. Ici, on zoome en cliquant avec la molette de la souris ou le bouton plus du clavier au moins pour dézoomer. Donc je me mets à peu près au milieu. Alors je vais faire que la moitié. Euh, ce que j'aurais dû faire avant, c'est cliquer sur mon modèle et réduire l'opacité de ce modèle. On va passer ça à 40% par exemple. Je me remets bien sur le calque Illus. Je clique à cet endroit-là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais faire un premier nœud ici. J'en fais un autre ici à peu près. Voilà. Je clique, je glisse, je relâche. Je clique sur la molette pour me déplacer dans mon document. Je vais faire un autre nœud ici, je clique, je glisse, je relâche. Je clique sur la molette, je reste appuyé. Voilà. Je me mets à peu près ici, je clique, je glisse. Comme ça, je fais apparaître les poignées. Je viens de terminer en cliquant là-dessus. Et pour finir mon tracé, j'appuie sur Entrée. Alors là, j'ai un fond ici rouge. Alors moi, je veux pas de fond. Par contre, je veux un contour, donc pour avoir un contour, je clique avec la molette de la souris sur ma couleur noire. Ou alors je peux cliquer sur la couleur noire et venir la déposer ici dans le contour. On voit ici que j'ai une opacité à 40%, je vais mettre ça à 100%. Je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. Je clique sur le nœud là de façon à voir les poignées qui s'affichent. Par contre, je n'ai pas de poignée pour ce nœud là. Alors pour faire apparaître la poignée de ce nœud, j'appuie sur Shift. Je clique sur le nœud et automatiquement la poignée apparaît. Et j'appuie en même temps donc sur Shift et Ctrl. Voilà pour rester bien à l'horizontale. Là, je vais réduire la taille de ce de cette poignée, comme ceci. Ouais c'est pas mal, j'appuie sur moins pour dézoomer. Donc là c'est pas mal, ici on peut peut-être retravailler un tout petit peu. Je vais, je vais réduire un petit peu en appuyant sur CTRL pour rester bien horizontal. Je déplace un peu, voilà on va dire que c'est pas trop mal. Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer la totalité donc, euh, de cet objet. Donc je clique sur l'outil flèche noire. Pour dupliquer c'est facile, on clique là-dessus. On voit ici qu'il y a un autre calque-objet qui est apparu. On lui fait un retournement horizontal en cliquant là-dessus. J'active le magnétisme. Alors je vais cliquer sur la flèche pour voir un petit peu toutes les options magnétiques que j'ai. Ouais là c'est pas mal. Donc je clique sur mon objet, ici, et grâce au magnétisme en principe il vient se coller pile poil sur l'autre. Alors je vais le déplacer, euh... alors je désactive le magnétisme, je clique sur mon objet, et pour bien le déplacer à l'horizontale j'appuie sur CTRL, voilà, de façon à l'ajuster voilà comme ceci. On va sélectionner les deux objets, donc j'appuie sur SHIFT, je clique sur l'autre objet, je clique sur l'outil les nœuds et je vais faire un rectangle de sélection en haut et en bas, de façon à sélectionner donc les nœuds en haut et les nœuds en bas, et je vais les joindre en cliquant là-dessus. Voilà, comme ça, maintenant, j'ai plus qu'un seul objet sur un même calque objet. Là, ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet. Alors, pour dupliquer, c'est CTRL-D, on clique là-dessus. Je vais utiliser ici, chemin, et je fais décalage dynamique. À ce moment-là, j'ai un petit losange ici, je vais cliquer dessus et le déplacer vers le bas. Comme ça, j'ai cette partie-là qui est faite. Visiblement, cet objet, il faut que je le coupe en deux. Alors, pour le couper, moi, je vais utiliser ici un rectangle. Je vais me mettre ici, je clique, je glisse. Voilà, j'ai mon petit rectangle. Euh, je vais supprimer au niveau de mon rectangle ici les arrondis. Alors pour supprimer les arrondis, on clique là-dessus. Là voilà, tout simplement. Je duplique cet objet, CTRL D. Voilà, j'active le magnétisme. Alors pour activer et désactiver le magnétisme, on a un raccourci, c'est Shift pourcentage. Vous voyez Shift pourcentage, là, il est activé. Shift pourcentage, il est désactivé. Je sélectionne outil flèche noire. Je me mets ici, je clique. Et grâce au magnétisme, je suis sûr que mon rectangle est bien placé. Je vais l'agrandir un petit peu comme ceci. Donc là, je vais devoir dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, on a vu que c'était Ctrl D. Voilà. J'appuie sur Shift. Je clique ici sur mon carré. Et je vais dans chemin. Et je fais intersection. Voilà. J'ai comme ça un objet qui est fait. Ctrl Z. Je clique sur mon carré ici. J'appuie sur Shift, je clique sur mon autre objet, et comme tout à l'heure, chemin, intersection. Je désactive le magnétisme, donc j'ai bien un objet ici, je vais mettre une petite couleur rouge, et un objet là, une petite couleur orange. Voilà, on a bien deux objets qui ont été séparés. Ctrl-Z, euh, je supprime le fond, et là je vais maintenant faire ici des petits rectangles avec les mêmes dimensions, à savoir euh, 3 mm. Donc je vais cliquer là-dessus, je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl, puis je me déplace à peu près à 45 degrés vers le bas, voilà. Voilà. Je clique ici sur l'outil flèche noire, je vais choisir millimètre et puis je vais mettre, euh, je crois que c'est 3 mm sur 3 mm. Alors est-ce que c'est ça Non, c'est plus grand, je crois que c'est 5-5. Alors on peut verrouiller ici. Voilà, je vais mettre 5 mm. Donc je vais choisir 5 mm. Alors moi ce que j'aime bien faire dans la mesure où ça va être euh, ici des carrés avec 5 mm à chaque fois. Je vais créer un clone. Donc je vais mettre cet objet au-dessus. On va le grouper. Alors pour le grouper, on clique là-dessus. Voilà. Et on va cloner. Pour cloner, je vais cliquer là-dessus. Et on voit ici qu'il y a un clone, donc je vais cliquer et je vais le mettre au bon endroit ici. Alors pour être sûr qu'il soit vraiment bien aligné, je vais activer le magnétisme, je vais me mettre ici et je vais déplacer. Et lorsqu'il est au milieu, je vois milieu de ligne. C'est-à-dire que si je clique avec l'outil nœuds, on voit qu'il y a mon nœud ici et mon objet rectangle est vraiment très très bien placé. Je peux même ici aller dans affichage, mode d'affichage et je choisis contour. Et on voit ici que mon rectangle est vraiment posé sur mon objet qui est juste en dessous. Donc je reviens en mode d'affichage normal. Je vais placer donc ici un autre rectangle cloné et un autre rectangle ici. Donc je clique sur mon objet, je le duplique, CTRL D. Donc là j'ai un autre clone, hein, Use 6 qui est apparu. Voilà, je mets ici, je fais une petite rotation. Alors là le magnétisme il peut m'embêter un petit peu. Donc SHIFT pourcentage, voilà, de façon à vraiment placer correctement. Je veux réactiver le magnétisme, SHIFT pourcentage. je clique ici sur la ligne et automatiquement il vient se placer correctement affichage, mode d'affichage, contour, alors on voit ici que je vais pouvoir faire encore une petite rotation, je désactive le magnétisme, voilà, ici c'est parfait. Alors pour ici avoir un mode d'affichage normal, en fait pour passer, pour changer le mode d'affichage, on voit que le raccourci c'est CTRL 5, donc si je fais CTRL 5, j'alterne entre différents modes d'affichage, raccourci intéressant à connaître, donc je copie cet objet, CTRL C, et je vais le coller ici, CTRL V, ou édition, coller. Petite rotation, je veux changer le mode d'affichage de contour, CTRL 5, j'active le magnétisme, j'appuie sur moins pour dézoomer, ici c'est pareil, CTRL V, rotation, voilà, magnétisme, parfait. Donc c'est un peu la même chose pour les autres objets ici, je vais, aller, je vais les faire rapidement. Voilà. maintenant je vais sélectionner tous ces rectangles qui sont là. Alors je vais désactiver cette option, voilà comme ça lorsque je fais un rectangle de sélection, ça ne sélectionne que les objets qui sont dans mon rectangle de sélection. Je duplique cet objet, CTRL D, je fais un retournement horizontal. Je vais cliquer sur cet objet, et je vais cliquer glisser, et grâce au magnétisme, et en appuyant sur CTRL, il devrait se placer correctement. Voilà, je clique dessus, j'appuie sur CTRL. Voilà, je relâche et en principe tous les objets sont placés correctement. Je retourne en mode d'affichage normal. Là, ce qu'on va faire, on va euh, s'occuper de cette forme-là. Pour, pour cela, je vais utiliser un rectangle. Je clique là-dessus. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Voilà. Je désactive le magnétisme. J'agrandis un petit peu. Il me semble que l'objet n'est pas bien placé. Donc je réactive le magnétisme. Je clique bien ici, ça devrait être pas mal. Et je vais soustraire cette forme à celle-ci. Je vais dans « Chemin » et je fais « Différence ». Voilà, J'ai bien deux objets, euh, je peux les séparer, « Chemin »,« séparé. Alors là ici, si je souhaite avoir sur cet objet-là des arrondis, on peut utiliser la fonction « Chemin »,« Effet de chemin ». Je clique sur le petit « Plus » et je vais choisir ici « Corner ». Je clique là-dessus, « Corner et chanfrein ». Je fais un rectangle de sélection, je clique sur le petit losange vert et je déplace comme ceci. Voilà, on a réalisé notre petite forme. Peut-être éventuellement ici, euh, refaire un, un petit carré. Je vais cliquer sur celui-là, je fais un, un copier, CTRL-C. Je vais le coller ici, et je vais l'agrandir. Mais avant, je vais lui faire une petite rotation de 90 degrés. Voilà, comme ceci. Avec le magnétisme, je vais le placer correctement, je vais l'agrandir un petit peu. Je clique une deuxième fois dessus, je clique sur la flèche et je le déplace. Je duplique cet objet, CTRL-D, je lui fais un retournement horizontal. Je le déplace et je vais le coller ici, voilà par contre je veux que ces deux objets soient bien placés donc j'appuie sur Shift, je sélectionne l'autre objet, je, je les groupe, CTRL-G, je peux cliquer là dessus, je sélectionne avec Shift cet objet et je vais les aligner verticalement, donc je clique sur Aligner Distribuer et je clique ici, voilà comme ça je suis sûr qu'ils sont bien placés correctement. Euh, ce que j'aurais pu rajouter ici sur mon objet de départ, c'est éventuellement une petite flèche pour montrer le sens de direction. Donc, Je fais apparaître la fenêtre des calques, je vais double-cliquer pour bien rentrer dans mon groupe. Et ici, je vais rajouter une petite flèche. Alors, Pour rajouter une petite flèche, moi ce que j'aime bien faire, je duplique cette, euh, cet objet, donc CTRL-D. Je clique une deuxième fois dessus, je fais un petit retournement de 45 degrés. Je vais réduire un petit peu sa taille, je le déplace, je convertis cet objet en chemin, je supprime ici ce segment. En Cliquant là-dessus, je réclique ici sur segment de façon à avoir une petite flèche. Voilà. Et étant donné que je l'ai mis donc dans le groupe et que ce groupe a été cloné plusieurs fois, si j'appuie sur moins, vous voyez le sens de direction de mon objet. Alors pourquoi avoir créé un clone C'est que éventuellement, si je souhaite non plus avoir 5 mm mais 4 mm ici, eh bien je n'ai plus qu'à modifier mon objet de départ, c'est-à-dire je veux réduire ici à 4 mm, eh bien je mets 4 mm ici. Et je vais l'aligner par rapport donc à la petite flèche comme ceci. Comme ça, j'ai gardé ici la bonne orientation. Je vais mettre la petite flèche un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Si je vérifie en mode d'affichage contour, on voit que tout est bien respecté. Donc, Je, je reviens en arrière, CTRL-Z, de façon à garder les 5 mm. Donc une fois qu'on est satisfait des découpes et des dimensions, on va pouvoir convertir tous nos clones en chemin. Donc je vais tout sélectionner. Je vais couper le lien avec le clone. Je vais pouvoir sélectionner tous mes carrés. Voilà, comme ceci. Hop je vais dégrouper tout ça et je vais aller dans chemin et je vais faire union. est-ce que ça va fonctionner Je sélectionne tout. est-ce que j'ai bien tout dégroupé Et si je fais chemin, union, voilà, j'ai plus qu'un seul et même objet. Et je vais pouvoir. Cet objet, je vais pouvoir donc euh, soustraire ici à cet objet-là. Donc je fais chemin et je fais tout simplement différence. Voilà, et comme ça j'ai bien, bien les encoches ici. Alors par contre, je reviens en arrière, CTRL Z, je vais le copier cet objet. De façon à le garder en mémoire, je vais le soustraire à celui-là, chemin, différence, édition, coller, donc l'objet que j'ai gardé, édition coller sur place, pardon, coller en place, voilà, je sélectionne celui-là, et je fais chemin, et je fais différence. Voilà, et j'ai comme ça euh, mon objet qui est fait euh, et prêt pour la, la découpe. Voilà donc pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.